Eh bien, bonjour euh, encore euh, pour une nouvelle vidéo et eh bien suite à notre voyage que nous avons fait il y a à peu près un mois maintenant. Alors donc là maintenant on s'est arrêté peu après le mont Rochemort. Nous sommes passés par un endroit, Sean m'a fait cette euh, surprise parce que je ne savais pas du tout et ce n'était pas du tout prévu, sur euh, euh, le site euh, un petit peu légendaire du cinéma. Euh, si vous avez euh, euh, pu voir ou euh, visionner le film Rencontre du troisième type euh, de Steven Spielberg dans les années euh, euh, fin 70, début 80, je crois que c'était 79, quelque chose comme ça, eh bien nous sommes passés devant la fameuse montagne qui a servi euh, de décor euh, pour, euh, pour ce film. Les extraterrestres, euh le fameux vaisseau spatial arrive sur la montagne. En fait, euh, cette montagne s'appelle la Montagne du Diable, David le Montagne. Euh, elle est assez mystérieuse. Vous avez des endroits où des, où des gens du coin, notamment des Indiens, viennent faire des prières, laissent des, euh, des petits morceaux de... Euh, des, allumettes, des amulettes, des, des, petits, euh, des petits chiffons, etc. Et puis, on sent quelque chose d'assez pesant quand on arrive euh, à cet endroit. Voilà, j'espère que vous allez... Et c'est vraiment un endroit magnifique, parce que c'est au milieu nulle part. Et on arrive, et quand on voit cette montagne, tout de suite, ça fait le tilt. Hein. Vous voyez, pour ceux qui ont vu le film. Voilà, alors moi, je vous, donne, je, je vous laisse regarder la vidéo, et je vous dis à plus tard. Alors, je crois que ça, ça doit nous rappeler quelque chose. Je crois que c'est là qu'a été tourné, et je suis même sûr, le film « Rencontre du troisième type ». Donc, euh, voilà. Alors là, c'est sûr. On est à l'endroit où a été tournée, euh, en fait, là, cette montagne qui a été prise pour le film Rencontre du troisième type. Voilà, que vous voyez au bout là-bas. Voilà. Et on est toujours dans voilà, le. Voilà. c'est la surprise. Voilà, c'est la surprise. La surprise de Sean, parce que ça je savais pas ça. Donc on est, est toujours. Bien la montagne dans le film euh... Those Encounters of the Third Kind. Voilà. Donc euh, Rencontre du troisième type en français. Voilà. Donc ça je m'y attendais pas et on est toujours dans le Wyoming. Moi, je me suis dit, on est venu trop loin ouais. pour ne pour le rater, parce Et... que c'était si près des autres monuments. Ouais, exact. Super. Ah... Ah... Ah... Ah... Ah... Voilà, et eh bien on monte sur la tour du diable, la Devil Tower. Sean est avec moi derrière. Et là en fait, il y a des gens qui viennent prier, surtout des indiens. C'est un lieu de prière plus indien. Là, on est au pied de la tour. Là, il y a les escaladeurs. Tu sais Ah oui Et bien là on peut voir des grimpeurs en fait qui montent, Ils sont juste là. On les entend même parler. Voilà, et bien là on est en train de faire le tour de la fameuse montagne. Là on a bien avancé. Donc en faisant le tour, là, eh bien, on a fait près de 5 km, hein, Sean. C'est ça hein Non, c'est celui qui fait... Non, ça va faire peut-être 2 km. Enfin bon, on va faire 2 km... Kilo... Trois... Moi je dirais 3 km. T'aimes bien exagérer, toi. Sans exagérer. Bien, eh bien, j'espère que vous avez apprécié euh, ce petit tour autour de la montagne du diable, de la Devil Tower. Euh, qui, ça vous a euh, rémémoré euh, euh, des souvenirs, notamment à propos du film Rencontre du troisième type. Et si vous ne l'avez pas vu, eh c'est le moment où le voir. Voilà. Allez, je vous dis à plus. Bye. Voilà, et eh bien, encore une fois, j'espère que vous avez Appréciez cette petite vidéo et puis je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo et cette fois pour quelque chose de vraiment incroyable c'est le fameux site le parc de Yellowstone vraiment je vous dis que ça à plus bye